Tu fais quoi là juste le mastering Non je fais pas de mastering, je suis pas un ingénieur de mastering. Bah tu fais quoi là Tu mixes Ouais. C'est bon. Faut faire quoi pour mixer en fait oh, une... <rire> Ah ouais c'est compliqué, c'est long hein. Si tu veux, il y a la bible. La bible du mixage. <rire> En fait là tu t'essayes que chaque son il soit un peu plus pur et qu'il soit bien euh, au niveau de, du gain ou quoi, qu'il soit bien, euh, que ça oula. soit homogène tout ou... Oula oula oula oula non qu'il de la cohésion Cohésion ouais bah, cohésion ça veut dire qu'en gros tout colle ensemble quoi mmh, Ouais voilà, la cohésion Ok, et comment on fait de la cohésion <rire> si tu me poses des questions mon pote, ah j'en sais foutrement rien tu sais ça s'explique pas Ça s'écoute c'est écoute oh, oh. It's not like you, it's so Et sinon, tu penses quoi du zombie de Black Ops 4 C'est de la bombe Dédé C'est vrai, c'est quoi ton mode préféré Rue oh, de zombies Ah t'as envie de rigouer Oh It's not like you to say sorry, I was waiting on a different story, this time It's not like you to say sorry, I was waiting on a different story, this time I'm mistaken Beforehand I knew a heart worth breaking, and I've been wrong, I've been down been to the bottom of every bottle, this time Story. This time I'm mistaken. Before that I knew I was breaking, and I've been wrong. I've been down been to the bottom of every bottle. These words in my head scream, "Oh, we haven't found yet." Just say sorry. Yeah. Yeah. Mistaken. Oh, J'ai une question. Ouais. Avec, euh, tu sais, la formation que tu as eu qui ouais, est quand ouais. même assez complexe et poussée dans le domaine pour Maîtriser Ableton qui est un logiciel vraiment très ouais, professionnel. Oui. Voilà, Est-ce que tu penses qu'il serait possible que tu retransmettes ce savoir, en fait ce, ce, ce don que tu as pour faire de la musique, ce, ce, cette puissance, cette... Tu penses que c'est possible À qui À Gormix Non, pas à moi. Mais est-ce que si tu penses on fait des petites formations ou quoi Là, Tout ou... De suite, non. Oui, mais bon, petit à petit, tu vois, ça peut ouais, se faire, ouais, par ouais, exemple. Un peu, faut un peu de temps, hein, d'expérience. Ouais, après, c'est vrai que bon, t'es un peu nul, mais bon, enfin, on va, on va pas se cacher. Il y a un peu de... Il y, y a du potentiel, il y a du potentiel. T'as petit, avec les sons et tout, c'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt pas mal. Vas-y, euh... mmh. dis-le que t'en as rien à foutre, enculé. Ah non, non, je suis concentré là, tu me... Tu m'emmerdes Tu m'emmerdes. <rire> Bonjour. Ouh. Putain, quel accueil.